Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Malheureusement pas mon cher et en os devant vous, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir dialoguer avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une jolie petite solution qui s'appelle Image, E-Magie. Alors, d'où vient ce nom un peu bizarre? C'est simplement un acronyme. Et en français, ça veut dire enregistrement des mises à jour. Donc bah, à quoi ça sert? Bah, comme son nom l'indique, hein, enregistrer euh, des mises à jour sur des tables relationnelles, sur vos tables relationnelles, donc tout ce qui est une euh, update, delete. Euh, et cet enregistrement va permettre euh, derrière de pouvoir dénombrer ces mises à jour, de pouvoir les consulter dans le détail, on va le voir, euh, et surtout de pouvoir les annuler, donc de pouvoir revenir en arrière, donc de repositionner. Euh, un certain nombre de tables, de vos tables, euh, dans un état antérieur, donc euh, de les faire naviguer, en quelque sorte, dans le temps. Euh, ça peut être utilisé pour des applications euh, en environnement de test, mais aussi en environnement de production. Alors, environnement de test, on va le voir ensemble, on fera une petite démonstration euh, en se mettant dans un cas d'usage un peu typique de ce qu'on peut imaginer comme vie d'une base euh, en test. En production, vous pouvez imaginer, par exemple, euh, des productions avec des grosses chaînes batch euh, la nuit ou euh, en week-end ou euh, pour euh, fiabiliser l'ensemble de votre production vous allez être capable d'enregistrer et de revenir en cas d'incident à un point stable par exemple euh, l'état euh, postérieur à, au dernier traitement qui s'est bien déroulé euh, ça peut fonctionner avec des bases de toutes tailles euh, Ce n'est pas limité qu'à des petits volumes, ça peut s'attaquer à des, des grosses bases. Alors, quand on parle d'image, c'est une solution, il y a en fait deux grands composants. Il y a une extension PostgreSQL, donc du code en l'occurrence en PLPGSQL, qui tourne dans la database, euh, donc étant une extension image EMAG, minuscule. Et puis, il y a un client web, euh, qui s'appelle ImageWeb qui va dialoguer avec l'extension au travers d'une API en SQL, donc un ensemble de, de fonctions. Cette API elle peut aussi être utilisée avec d'autres clients, par exemple en PSQL, ce qui veut dire que vous pouvez scripter tout ça si vous le souhaitez, ou utiliser d'autres clients à votre convenance. Évidemment, le client web apporte du confort, si vous êtes développeur ou testeur d'applications, ça va être le client idéal pour vous. Tout à l'heure, on fera une petite démonstration, donc vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Évidemment, euh, bah, tout ça c'est open source, sous licence GPL en l'occurrence. Ça va de soi, mais il faut le dire. Alors, pour comprendre ce qui va se passer euh, tout à l'heure dans la démonstration, il y a juste trois concepts à appréhender, et vous allez voir que c'est très simple. Le premier, c'est le concept de groupe de tables. Alors un groupe de tables, c'est quoi bah, C'est, comme son nom l'indique, un ensemble de tables dans une base de données. Comme son nom ne l'indique pas, ça peut être aussi des séquences. Donc on peut intégrer des séquences dans des groupes de tables. L'important, c'est que l'ensemble de ces objets-là euh, ait le même rythme de vie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les manipuler globalement euh, et unitairement. Euh, ces tables et ces séquences peuvent être euh, réparties dans des schémas différents. Il n'y a pas de contraintes à ce niveau-là. Simplement, ça va être un ou des sous ensembles de la database. Le deuxième concept, c'est le concept de marque. Une marque, c'est un point stable dans la vie d'un groupe de tables. Donc c'est à un moment donné, je considère que l'ensemble de mes tables et séquences qui forment un groupe est dans un état stable. Et donc je vais avoir une opération de pause de marque, je vais dire là j'ai un point stable, un petit peu comme un snapshot dans d'autres environnements de virtualisation par exemple. Et puis le troisième concept important, c'est le concept de rollback image. Euh, donc un rollback, bah, comme de manière classique, comme son nom l'indique, c'est le retour en arrière, le rembobinage en quelque sorte, euh, des mises à jour qui ont été enregistrées sur un groupe de table, pour remettre ce groupe de tables à l'état dans lequel il se trouvait au moment d'une marque précédente, explicitement posée. Ceci étant, si on ouvre un tout petit peu le capot pour comprendre euh, comment ça fonctionne, les grands principes, euh, on peut juste dire simplement que le mécanisme d'enregistrement des mises à jour est basé sur les triggers, donc quelque chose de très classique. Donc pour une table applicative, vous allez avoir une table de log qui va enregistrer les mises à jour. Et donc un insert update ou truncate qui va arriver va, être, va générer un insert dans la table de log de l'opération avec l'ensemble des informations nécessaires. On verra tout à l'heure ce qu'il y a dedans. Et puis la fonction de rollback va permettre de réutiliser le contenu de cette table de log pour remettre la table applicative au travers d'une série optimisée de delete et d'insert dans l'état souhaité. Évidemment, on n'a pas qu'une table, on a plusieurs, donc on va avoir plusieurs tables de log. Euh, on va aussi avoir quelques petites tables techniques, une douzaine de tables pour que la solution et l'extension fonctionne, Et puis on a un grand nombre de, de fonctions qui sont proposés. Quand on installe l'extension image dans une database, on a aussi deux rôles qui sont créés, s'ils n'existent pas déjà au niveau de l'instance. Un rôle d'administration, image ADM, qui va avoir le droit de bien sûr consulter toutes les tables de log mais aussi d'effectuer toutes les opérations qu'on peut être amené à faire pour administrer tout cet ensemble. Et puis, on a un deuxième rôle, image viewer, qui comme son nom l'indique, va avoir des droits simplement en lecture, lecture seule, sur l'étape de log, euh, va être capable de faire quelques fonctions de statistiques, mais ne pourra pas aller plus loin. Ce sont des rôles euh, qui, qui sont des rôles déclarés no login, donc euh, il faut faire des grants euh, de ces rôles-là à vos utilisateurs, à vos rôles, à vous. Un point important, c'est le mode de fonctionnement de ce retour arrière, donc de ces rollback images. Il y a en fait deux modes de fonctionnement avec deux fonctions qui vont permettre donc de revenir, pour un groupe de tables à une marque donnée. Premier mode de fonctionnement, c'est le rollback dit simple qui se déroule de la manière suivante. On commence par désactiver les triggers de log, puis ensuite on a le, le, la remise en état de chaque table. Éventuellement, s'il y a des des clés étrangères, les clés peuvent être désactivées euh, ou supprimées suivant les cas. Euh, puis ensuite, euh, les, on va donc réactiver pardon, les, les triggers de log et juste avant, on va supprimer euh, les logs correspondant euh, au laps de temps qui a été supprimé, et toutes les marques aussi intermédiaires qui pouvaient exister sont supprimées. Donc en gros, tout se passe à l'arrivée comme si bah, ce qu'on a supprimé, ça, ça ne s'était jamais passé. C'est une espèce de droit à l'oubli. On a fait une erreur, on revient en arrière et on a oublié tout ce qui s'est passé entre nous. Maintenant, il y a un deuxième mode de fonctionnement. Rollback dit tracé. Imaginez simplement que les triggers de log ne soient pas désactivés pendant l'opération. Et c'est ce qui se passe. Alors, ça veut dire que toutes les mises à jour liées à ce retour arrière vont elles-mêmes être enregistrées. Imaginez aussi que l'on conserve... Euh, tous les logs, donc on n'annule pas euh, les, les logs supprimés euh, et on n'annule pas non plus les marques. Ben, ça veut dire que toute notre opération de rollback elle est elle-même elle -même tracée, mémorisée et elle est elle aussi annulable. <cười> Ce qui veut dire que on va pouvoir faire voyager dans le temps euh, nos données euh, dans le passé et dans un point futur par rapport au passé. Donc on va pouvoir revenir ensuite à n'importe quel moment dans le temps euh, par rapport à la vie de nos tables. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous propose maintenant de voir concrètement ce qui se passe via euh, ImageWeb. Alors, ImageWeb, c'est une application web. Là, j'ai un onglet sur mon navigateur. Euh, et voici à quoi ça ressemble quand je me connecte. Donc, on a une page principale et puis on a un bandeau euh, en haut. Avec un petit fil d'Ariane qui permet de s'y retrouver, quelques, plus quelques informations. On a une barre d'onglet qui va permettre de, de faire des choses. Et puis, on a sur la gauche, euh, une forme de navigateur. Euh, ici, avec euh, la liste des instances qui sont configurées dans ImageWeb. Là, vous en voyez, il y en a quatre. Euh, instances qui sont elles-mêmes structurées par, euh, par groupe. Donc j'ai créé un groupe avec une instance de test. J'ai un autre groupe avec des instances de production, dont un sous-groupe avec data center 1. Bref, vous pouvez ainsi avoir toute l'arborescence qui convient à votre environnement PostgreSQL. Là, nous on va aller sur une première instance et on va utiliser une petite base de test que ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire des formations chez nous connaissent probablement. C'est une base qui s'appelle Cave qu'on utilise pour nos TP. C'est une petite base toute simple. Il y a cette table, vous allez voir. Et donc, on va euh, simuler euh, les tests d'une application euh, autour de Cave. Donc, Cave, c'est euh, euh, un modèle de données qui simule euh, l'exploitation que pourrait avoir un caviste. Voilà, donc euh, quelqu'un qui fait un négociant en vin. Donc, on va retrouver des vins, des appellations, des stocks, etc. J'ai un utilisateur qui a été créé. Qui s'appelle Cavist, euh, qui a été créé par mon super-user. Euh, et là, je vais rentrer sur ma base Cav. Et donc, cet utilisateur Cavist, euh, bah, il a eu les grandes images ADM que le super-user a créées. Et le super-user a créé l'extension euh, image dans ma database. J'arrive donc dans cet état-là. Euh, J'ai un premier onglet qui décrit les groupes de tables. Et là, je vois que mes groupes de tables, bah, j'en ai aucun. Donc, je vais commencer par créer un groupe. Euh, je vais lui donner un nom. Alors, on va faire original, on va mettre cave. Euh, voilà, mon groupe est créé. Donc, dans la liste de mes groupes, il est là. Il est là, mais pour l'instant, il est arrêté. Ça veut dire que euh, on n'enregistre rien. Si j'ai des mises à jour qui s'opèrent sur mes tables, euh, elles ne seront pas enregistrées. Avant de le démarrer, il euh, ben, faut quand même que j'y mette euh, les tables et les séquences qui m'intéressent. Donc je vais aller dans l'onglet schéma. Je vois que dans le schéma, j'ai un petit schéma image qui est le schéma technique de image. Donc là, je n'y touche pas. Je vais aller dans le schéma public et là, je vois que j'ai des tables et des séquences. Je vais commencer par prendre toutes mes tables, les mettre dans ma base cave. Je garde tous les autres paramètres par défaut. Je vais faire pareil avec mes séquences. Je les assigne. Voilà. Si je reviens sur mes groupes, je retrouve mon groupe CAF qui maintenant a 7 tables et 6 séquences. On va démarrer ce groupe de tables. Donc On va mettre en marche en quelque sorte le magnétophone. Je dois lui donner un nom de marque initiale parce que sinon ça ne me servirait pas à grand chose. Et je démarre. Mon groupe est maintenant passé dans la liste des groupes en état démarré. Si je vais sur le détail du groupe, j'arrive sur un, une autre page, un autre type d'onglet. Dans les propriétés du groupe, j'ai retrouvé en haut les propriétés un peu générales, plus quelques actions euh, possibles. Et puis euh, en dessous, j'ai la liste euh, des marques qui sont posées. Pour l'instant, j'ai ma première marque. Donc Pour l'instant, tout va bien. On va simuler maintenant euh, quelques actions sur la base de données. Donc pour ça, euh, je me suis préparé quelques petits scripts. Voilà, un premier script qui va faire quelques mises à jour. Voilà, donc là on a simulé l'utilisation de notre application. Si je rafraîchis ma page ici, voilà, je vois que j'ai cinq mises à jour qui ont été enregistrées. Tiens, bah au fait, c'est quoi ces mises à jour Quelle table est... Donc là, on a l'onglet statistiques des logs. Et là, je vais pouvoir regarder... Euh, bah, quelles sont les mises à jour qui ont été effectuées. Et je vois que j'ai ici dans mon tableau trois mises à jour sur la table des récoltants et deux mises à jour sur la table des vins. Si je veux en savoir plus, je peux cliquer ici sur le petit œil pour voir les mises à jour. En fait, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte qui me propose une requête SQL qui va permettre d'aller consulter le log. C'est cette table de log. Euh, pour aller voir sur l'espace de temps que j'ai souhaité, là, entre ma marque 1 et maintenant. Je peux éventuellement modifier cette requête-là. Euh, là, en l'occurrence, je vais l'exécuter. Et je vois euh, ici mes mises à jour. Alors, on va retrouver dans cette table de log, ça nous permet de voir rapidement ce qu'il y a dans cette table de log. On retrouve les trois premières colonnes, ce sont en fait les colonnes de ma table, de ma table récoltant. Euh, et puis j'ai euh, six colonnes techniques à côté qu'on va retrouver dans toutes nos tables de logs, euh, dont une qui va permettre d'identifier le type de mise à jour. Ici on voit des inserts et des updates. On va avoir euh, le type d'image euh, de ligne euh, qui va être new pour des, des images d'insert, puisque ce sont toujours des nouvelles images. Si j'ai un delete, je vais avoir une ligne avec old, avec les, les anciennes valeurs. Et puis pour un update... J'ai mon ancienne image, update old, et il y a la nouvelle, update new. J'ai un numéro de séquence interne à image. J'ai précisément la date et l'heure, donc le timestamp de la mise à jour. Et puis je suis capable d'identifier pour quelle transaction l'opération a été effectuée et avec quel rôle, donc qui a fait l'opération. Voilà, donc avec ça, on est capable, dans le détail, de voir quelle mise à jour a été effectuée quand, par qui, au titre de quelle transaction. Donc ça, c'est déjà une mine d'or, quand vous avez à debugger une application, vous ne savez pas trop ce qui s'est passé. Euh, vous voyez qu'il y a eu un comportement bizarre, est-ce que c'est la donnée précédente au début du traitement qui n'était pas bonne, est-ce qu'il y a eu une mise à jour euh, curieuse, bref, c'est une mine d'or. Alors revenons euh, sur mon groupe sur mon de, de table. Euh, ben, mon premier traitement est passé, je vais poser une marque, j'avais marqué 1 tout à l'heure, je posais marque 2. Bon, je sais, ce n'est pas très original. Et puis, bah, je vais lancer un deuxième traitement pendant qu'on y est. Un traitement appui 2. Là, si je reviens, je rafraîchis. J'ai maintenant ma deuxième marque et j'ai effectivement 4 nouvelles mises à jour. Au passage, dans mon test, là, il y a un truc un petit peu bizarre. Euh, ça me paraît être une anomalie euh, j'ai donc fait très rapidement un ticket vers l'équipe de développement pour leur demander de regarder puis on verra ce qu'ils vont nous répondre tout à l'heure euh, je continue et là je vais attaquer euh, le troisième traitement là je reviens je réactualise et là euh, bah, je me rends compte euh, de deux choses. Euh, D'abord, j'ai oublié de poser une marque intermédiaire à la fin de mon traitement 2. Euh, et par, par ailleurs, il y a un truc un peu bizarre dans, le, dans mon traitement, parce qu'en fait, je me suis trompé de traitement. Donc, oui, parce que j'ai fait une petite erreur, certains l'ont peut-être vu, j'ai lancé Appli 4 au lieu d'Appli 3. Euh, C'était volontaire. Euh, mais donc au final, il bah, va falloir que je revienne quand même à un état euh, propre, c'est-à-dire à, à l'état de marque 2. Donc eh ben, je vais lancer euh, une opération de rollback. Un rollback simple, là, non tracé, puisque bah, j'ai fait une erreur, c'est une erreur de manipulation. Donc on ne va pas se, euh, se prendre la tête, on va revenir en arrière. Au passage, je peux demander à l'outil une estimation du temps euh, que nécessiterait le, le rollback si j'étais en production avec... Euh, beaucoup de mises à jour, ça peut être intéressant. Là mon rollback s'est bien effectué, euh, il est revenu en arrière sur une table, il est six séquences. Tout va bien. Quand je reviens ici, euh, j'ai toujours ma marque 2, mais vous voyez qu'ici il n'y a plus de mise à jour. Euh, je vais donc euh, repartir en marche avant, repasser ici. Cette fois-ci, ne pas oublier de poser la marque suivante. J'avance dans mon test, parce que le tourne. Cette fois-ci, je ne fais plus mon erreur. Et puis, euh, bah là, j'ai un petit coup de fil de mon développeur là, qui me dit, bah, ça y est, il a regardé ce que je lui ai soumis. Et il me dit qu'il a fait une correction. Bon, il est bien gentil, mais nous, on a un plan de test à dérouler. Et on n'a pas envie de perdre tout ce qu'on a fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir pour rejouer le traitement 2 qui vient de corriger. Il nous a soumis un nouveau traitement 2. On va donc revenir à la marque 2, comme tout à l'heure. Euh, mais cette fois-ci, on va faire un rollback tracé. Donc, on ne peut pas perdre tout ce qu'on a fait. Et on vit en arrière. À nouveau, le rollback s'est bien passé. Il nous dit ce qu'il a fait. Je reviens sur mes marques et là, je vois que bah, après ma marque 4, euh, j'ai eu deux nouvelles marques qui ont été générées. Alors, c'était généré automatiquement par le rollback pour euh, encadrer euh, l'opération de rollback qui elle-même a généré 909 mises à jour. Donc là, je me retrouve à l'état de ma marque 2. Donc, on va pouvoir retester euh, l'appli 2 qui a été corrigée. Et là, on imagine que effectivement, l'anomalie qu'on avait entre est bien corrigée. Et donc, on va pouvoir donner la bonne nouvelle à notre équipe de développeurs. Il a bien corrigé le truc. Et là, on a quand même quatre nouvelles mises à jour qui ont été enregistrées. Et maintenant, on voudrait quand même bien pouvoir reprendre notre, notre test, notre plan de test. On était arrêté à la marque 4, donc on avait encore notre traitement 4 à passer. Donc, il faut qu'on revienne à l'état... Euh, antérieures euh, par exemple à l'état de euh, d'avant enfin, du début du rollback donc là cette fois-ci un rollback non tracé parce que ce que je viens de faire je l'oubliais je pouvais encore tracer mais là on va oublier euh, le rollback est terminé et là vous voyez que bah, toutes les, les opérations euh, qui étaient effectuées euh, à partir de notre rollback ont été euh, modifiées et puis là, ma marque, je vais pouvoir euh, la modifier, la renommer, parce qu'elle a pas un joli nom. Donc, voilà. Je peux aussi mettre des commentaires sur les marques. Euh, donc, les commenter. On peut mettre des commentaires sur des euh, groupes de table aussi. On peut faire plein de choses. Euh, on va s'arrêter là pour cette euh, démonstration. Euh, et juste pour euh, terminer... Euh, Là-dessus, si vous voulez aller un petit peu plus loin euh, et pourquoi pas tester, euh, vous avez le site PGXN sur lequel euh, il y a l'extension euh, qui est disponible. Et puis sur le dépôt GitHub, euh, vous allez trouver ImageWeb. Il y a aussi un dépôt GitHub euh, pour Image, mais là, destiné au développement. Euh, donc si vous voulez utiliser euh, l'extension, utiliser PGXN, il y a une documentation, vous avez l'URL ici sur Docs. elle est en anglais et en français. Donc n'hésitez pas, et ben, je suis à votre disposition pour des euh, questions. Euh, C'est un logiciel donc, qui est développé euh, sous l'égide Labs. et si vous voulez me, me retrouver, poser des questions, n'hésitez ben, pas, euh, vous avez mon adresse mail, et je serai ravi de pouvoir euh, échanger avec vous, euh, et, et partager vos expériences ou répondre à des questions soit maintenant, dans quelques minutes, soit quand vous le souhaitez, en direct, euh, en vis-à-vis. -vis. Merci à vous. Bonjour, euh, c'est Christophe Truffier, je suis chez Daligo depuis maintenant à trois ans, en tant que responsable d'équipe support. Euh, merci d'abord à, à Philippe pour cette présentation très intéressante de l'image on va pouvoir passer aux questions il y a finalement très peu de questions on en a deux là donc la première et si j'ai des triggers sur des, tables, sur des tables comment ça se passe lors d'un rollback image oui alors d'une manière générale et par défaut lors d'un rollback image les triggers applicatifs sont désactivés pour éviter des effets de bord générés par de, des mises à jour qui ne sont pas forcément prévues. Euh, néanmoins, dans certains cas de figure, euh, ça peut poser quelques soucis. C'est à l'administrateur Image de savoir précisément ce que font ces triggers applicatifs et de savoir s'ils doivent ou non être désactivés. Et donc, euh, il y a une option qui permet de, désactiver, enfin de, de modifier le comportement par défaut euh, qui consiste à désactiver le, le trigger au moment du rollback. Euh, en demandant pour tel trigger sur telle table de les conserver activer. Évidemment, il faut savoir ce qu'ils font derrière et être sûr que ça ne va pas poser de problème. Merci. Une deuxième question. Le trigger de log ne coûte-t-il coûte pas cher Pardon. Alors, effectivement, dès, dès qu'on parle trigger euh, et qu'on se pose des questions sur les performances, euh, ça nous alerte. Euh, Déjà, d'une manière générale, en environnement de test, euh, le trigger de log génère un overhead qui est très minime, qui ne va pas du tout se voir sur les tests. Après, clairement, sur une production lourde avec énormément de mises à jour, ça peut commencer à être un peu plus significatif. Euh, néanmoins, tout ça, c'est à contrebalancer par euh, les fonctionnalités que ça apporte. Et euh, avec un gros utilisateur d'Image, il y a maintenant euh, un petit paquet d'années, on avait fait une étude sur plusieurs mois pour évaluer justement l'impact sur les performances, euh, notamment là, c'était dans un contexte de production. Et euh, cet utilisateur est arrivé à la conclusion que le temps qu'il gagnait euh, en évitant en gros les prises de snapshots euh, euh, au niveau des bêtes de disques, euh, ce gain était quasiment toujours, dans 99% des cas, supérieur à l'overhead qui était généré par les mises à jour compte tenu de son profil. De fonctionnement des applications. Euh, donc au final, sauf cas très particulier, euh, c'est pas vraiment un problème. Très bien, merci pour cette réponse. Euh, une nouvelle question de Twitter. Euh, comment de Jean-Marie Arsac, comment une image web affiche-t-il les états d'une table lorsqu'il y a un grand nombre de colonnes euh, ben Là, on a un affichage. Euh, en fait, c'est pour, pour dévoiler un petit peu l'origine du, du logiciel, euh, j'ai réutilisé une partie de l'infrastructure et du code de l'outil php pg -Admin. Donc, notamment l'affichage des résultats de requête ou du contenu de table. Ben, C'est ce qu'on trouve dans, dans PHP-PG-Admin. Euh, ça peut faire effectivement des, des tables larges, euh, mais après on scroll pour pour retrouver les infos qui nous intéressent. On peut aussi, comme on l'a vu, affiner les requêtes qui permettent de consulter l'étape de log si on veut juste s'intéresser à deux ou trois colonnes applicatives qui nous intéressent dans notre analyse. Merci. Une dernière question de Christophe Courtois. Image est-il déployé en production Alors oui, il y a des utilisateurs qui... Qui ont image en production et en production lourde notamment euh, le, le client qui a été pour moi le, celui pour qui j'ai développé ça au départ qui est la caisse nationale des allocations familiales aujourd'hui a image sur 200 bases de prod euh, et qui permet de couvrir euh, notamment euh, la sécurisation des batchs Ce sont des très très grosses chaînes de batchs euh, et j'utilise ça depuis euh, Allez, quasiment dix ans. C'est pas mal, 10 ans. Eh bien, j'ai pas d'autres questions. Donc, je te remercie pour tes réponses. Merci à vous. Je la main. Merci.